Les réseaux sociaux, ça fait peur. Et puis surtout, c'est un espace qui s'ouvre, et qui ouvre, une fenêtre qui s'ouvre sur le monde. Et quand on y a accès, on a besoin de personne pour ça. Euh, les éducateurs, les, les, les tuteurs, enfin, quelque part, on ne peut pas, on peut pas tout, euh, tout contrôler, tout vérifier, on va dire, si jamais il y, y a un danger. Où... Donc c'est un nouveau champ qui s'est ouvert, et comment on gère ça Et en même temps, on voit aussi que c'est un outil merveilleux. Euh, merci Madame Colover parce que c'est un témoignage fort. Merci et ça permet justement d'avoir de retrouver ses amis et de rester en contact avec eux quand on, bah, ils habitent plus au même endroit, hein, c'est ça, c'est capital. Et donc euh, et même avec la famille. Ami, euh, juste le micro, juste le micro. Quand on habite loin par rapport à la famille, euh, on a toujours des liens familiales avec une... les personnes ou bah. pas. Voilà. C'est une façon de rester en contact. Voilà, c'est une façon mmh. de rester en contact. Ouais, ouais. Malgré le téléphone euh, qui est là, bon, maintenant, mais on peut se voir par caméra, on peut se voir. Euh, ouais. C'est pas la même chose, il y a une présence. Voilà, il y a, ouais. En mmh. ah ouais. restant prudent. Alors je ne sais pas de, comment ça peut se gérer dans.. Là, euh, dans un établissement collectif, euh, est-ce que c'est un espace qu'on peut ouvrir, qu'on peut gérer, qui peut permettre d'ouvrir euh, bah, cette fenêtre avec la famille, euh, qui peut permettre euh, euh, de, de, de percevoir un peu le monde, un peu plus loin que le foyer euh, C'est aussi, Alors là, c'est un champ nouveau qui s'ouvre, je pense. Alors, en termes de droit parce que En terme termes de droit, Isabelle. Après, on aura le droit d'aller déjeuner. C'est ça <rire> En termes de droits, les personnes, elles sont soumises au même droit, c'est-à-dire on ne télécharge pas. Voilà. Il n'y a pas une législation particulière d'interdiction d'accès au site, à part des sites où on n'a pas le droit de télécharger. Donc la question que moi je veux toujours poser, parce que les questions oui. sont difficiles, c'est est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut Est-ce qu'on doit Non. Est-ce qu'on peut Voilà, donc Bernadette qui est la sagesse même hein, dans tous oui. les films. Moi, j'admire fil tous les rouge. témoignages fil rouge. <rire> C'est notre fil rouge et notre philosophe. Euh, effectivement, interdire, de toute façon, C'est ce que ça donnera. Enfin, euh. On ira quand même. <rire> merci. <rire> je la merci beaucoup. Merci. Oui, Jérémy. Moi, moi, il y a... Y a y il y a il à de humain humain il a capé ma balle et est personne elle bien de le le bruyer vous voyez la mais il, moi j'ai peur de l'amouresse avant quelqu'un femme une corps de femme l'homme l'homme de la l'homme cruel des soins et de, des soins de un Emmanuel de me produit me produit de capote, tout ça, mm -hmm. jouer, voilà, mm -hmm. Mm -hmm. un jouet, voilà, un lantuel, oui. voilà, et, et vous foyer avant, avant de travailler. Ah, il est étape de canon euh, can d'arrêt. Voilà. Mais il a, il a avant un canon d'arrêt, malheureux, mal mal well, voilà. Et il m'a fait beaucoup de pérébin de ma mère. Voilà. Mais voilà. Merci Merci beaucoup Jérémy. Je vais traduire quelques, quelques petites choses. Je présente Jérémy qui est un adhérent du planning familial d'ailleurs. Euh, Bienvenue Jérémy. Euh, Jérémy, il dit qu'il est beaucoup angoissé, qu'il a travaillé avant à les Alpes de Cassandari et qu'il n'était pas bien, il était malade et donc il s'est arrêté de travailler. Ça, j'oublie des choses, je pense oui que tu as beaucoup appris en parlant de sexualité notamment en entretien individuel il fait référence surtout aux entretiens individuels puisque euh, les personnes du foyer de Rapha viennent régulièrement à Lesignan en entretien individuel comme elles le souhaitent voilà. et on va en parler cet après-midi puisque on va aller, euh, on va parler sexualité cet après-midi voilà euh, le, le oui le, le dernier petit mot dans mon court mot d'introduction j'ai dit une phrase j'ai dit qui enfin, qui protéger protéger quoi euh, sur internet on a un devoir d'information, enfin, je, là je parle en tant que tuteur et curateur, on va avoir un devoir d'information des dangers que ça peut représenter. On n'est pas les seuls professionnels, il faut orienter sur tous les professionnels qui peuvent orienter. On ne peut pas empêcher, on ne peut pas interdire, donc ça c'est important de le savoir. Mais cet espace, il va exister, on ne peut pas le nier. Donc il, faut, il peut y avoir des tensions avec les établissements, je l'ai dit. On nous demande là par exemple du wifi dans les établissements, à nous les curateurs. Bon. On va répondre que ce n'est pas possible. Parce que les établissements, ils, peuvent, ils ont un, un Wi-Fi professionnel, mais ils ne peuvent pas avoir un Wi-Fi. Donc il va falloir expliquer aussi, parce que les, les personnes qui sont dans les foyers veulent un accès illimité. Et, et, et du coup, ça va être un forfait. Donc voilà, il y a un coût après. Là. là, il peut y avoir des tensions, mais nous, on n'est pas en tension, parce qu'on sait qu'il y, qu y a des choses. Mais là, on va avoir une position où la personne veut quelque chose, l'établissement fait quelque chose, et nous, bah... Voilà, on est un petit peu au milieu. Voilà, je voulais juste, juste rappeler ça. Que les tensions, elles existent, il faut pouvoir les aborder avec les personnes, parce qu'il y a des contraintes logistiques, il y a des choses qui s'expliquent. Par contre, l'accès est là, il faut pouvoir prévenir. Et quand je disais, euh, protéger, c'est protéger jusqu'où Est-ce qu'on a le droit à l'erreur euh, Dans la vie, euh, a priori, oui, on a le droit à l'erreur. On parlera du mariage cet après-midi, il y a des gens qui ne veulent pas que certains se marient, mais ils sont divorcés, donc ils ont peut-être fait une erreur. Mmh. <rire> Merci je, je, je le dis merci gentiment, et je le redirai peut-être oui. cet après-midi. Bon, euh, est-ce qu'on a le droit à l'erreur voilà. oui. Et, et jusqu'où on protège et qui on protège Est-ce qu'on protège nos institutions Est-ce qu'on protège en tant que professionnel Ou est-ce qu'on protège les personnes au final quand on, le, quand on donne une limite, qui on protège Il y a notre responsabilité qui est engagée, mais qui on protège C'est une vraie question, je n'ai pas la réponse. Mais on réussira de la trouver de, cet après-midi, voilà, si vous le voulez bien. Euh...